On est de retour avec notre ami uh, Marco Vergendaire, à CRFRH 88.1 et 106.7. Continue uh, Marco sur le même sujet euh, avec euh, Champlain. Alors, euh, oui, donc là, on vient de, de, de clore euh, ce, cette, une autre tentative avortée, finalement, de colonisation euh, en Amérique. Sauf que cette fois-ci, ce n'était pas un échec total parce que les, les, les dirigeants de, de, de cette colonie-là, autant Pont Gravé qui était présent, Trinco du Godemont comprenait qu'il y quelque chose qui s'est bien passé, que le, le, le contact avec les Premières Nations euh, avait été harmonieux et que c'était une, une terre où euh, on, on, pouvait, on pouvait vivre et bien vivre. Donc, euh, fait que la, la motivation pour revenir à la charge était, euh, était là. Et donc, euh, au, au retour des Français, euh, Michel Dugodemont particulièrement et Champlain vont tenter de, de, de, de, de créer dans le fond une nouvelle expédition pour, euh, pour l'année d'ensuite, euh, tenter de consolider le monopole et euh, de, de, de déterminer justement là, si on pouvait euh, prendre racine à un, à un autre endroit où la traite des fourrures serait plus, euh, plus rentable. disons. Donc euh, à ce moment-là, euh, l'entente qui a été prise entre, entre Dugodemont et, euh, et Champlain, c'était que, euh, ils allaient tenter la vallée du Saint-Laurent cette fois-ci. Euh, et il y aurait également euh, un, un vaisseau qui, qui retournerait en Acadie. Euh, cette fois-ci, c'était un, un, un réparateur de, de bateaux qui s'appelait un, un charpentier de, de marin, disons, qui s'appelait Chandoré, euh, qui allait retourner en Acadie. Alors, euh, mais là, cette fois-ci, le, le, le noyau, disons, le, le cœur de la mission, c'était d'établir une colonie permanente. Euh, dans la vallée, vallée du Saint-Laurent, étant donné que la, la meilleure fourrure, c'est là qu'elle se trouve euh, particulièrement. Donc, euh, cette fois-ci, ben, euh, Champlain va partir et c'est lui qui va être en charge de, de l'expédition cette, cette fois-là. Et euh, c'est en fait Pont-Gravé qui qu allait être son second. Donc, euh, son mentor devenait à ce moment-là son, son subalterne. Et les deux hommes vont, vont partir pour, pour venir euh, fonder finalement une colonie. Euh, euh, au moment où ils arrivent en Amérique, euh, Champlain euh, décide de, de remonter le, le fleuve à partir de Tadoussac et en arrivant à Québec, ce qui était déjà un lieu qu'il avait, qui avait pu, eu la chance de visiter lors de son premier voyage en, en 1603, euh, il avait descendu un petit peu le, le, le fleuve Saint-Laurent et euh, donc Québec s'impose à lui comme vraiment le, le lieu où une colonie peut se, se déposer avec l'espace. Le, L'espace, le, la, la, la base-ville d'aujourd'hui, qui est un espace propice pour des habitations. Puis, euh, il y avait un fort qui pouvait être construit en haut pour contrôler euh, le Saint-Laurent. Puis, on sait qu'à partir de Québec, c'est là où le fleuve se rétrécit. C'est d'ailleurs de là que vient la, le, le, le terme euh, le terme Québec qui, serait, euh, qui viendrait de, de, de cette signification, de cette désignation-là. Euh, donc, il y, a, il y a différents termes. Il y a une certaine polémique autour de l'origine du mot de, de Québec, mais ça serait le, le mot. Euh, « Capac », ce serait une, une des théories que euh, « Capac » serait le mot que les montagnards auraient dit euh, à Champlain euh, de, de débarquer. Donc euh, « Capac » signifie de, de débarquer du, euh, du bateau et euh, ça serait là, la, la, la source phonétique, disons, qui, qui amène euh, au, au mot « Québec euh, » par la suite. Il y a, il y a des, des, des beaux petits débats là, dans, dans ce domaine-là. Et donc, euh, Champlain décide de, de s'installer euh, à Québec. Euh, C'est euh, donc les, les travaux euh, débutent sont au, au début de l'été. Hein. Il va, il va avec son équipe tenter de, de bâtir, euh, bâtir une première habitation. Euh, il va y avoir une mutinerie euh, à la fin de l'été avec un, un dénommé Jean Duval. Euh, cette mutinerie-là est très intéressante, très intéressante pour comprendre euh, comment Champlain fonctionne dans des, des, des moments de crise comme ceux-là. Puis ça, ça pu aussi. Euh, faire euh, ou, ou révéler disons une certaine force une certaine fermeté d'action dans la, la manière de gérer des crises euh, de, de type euh, comme ceux-là euh, donc euh, finalement euh, Jean Duval va, va se faire exécuter euh, après avoir euh, été démasqué dans son complot de, de, de, de vouloir finalement tuer euh, tuer Champlain et euh, donc vient un, un autre un autre hiver dans la en Amérique Uh, Celui-là, donc l'hiver de 16,08-16,09, uh, est, est un hiver qui, qui va être très très dur pour les Français, uh, dur pour tout le monde, même même les montagnards. Il y avait des, des conditions très peu de neige, très froid, donc uh, des conditions qui, uh, qui rendent la, la survie assez difficile. Uh, le scorbut va se mettre la partie. Uh, on va uh, on part à, à 28 habitants hivernants pour uh, pour l'hiver et on finit à, à 8 uh, finalement français qui, qui sont encore valides disons. Euh, donc, euh, on peut se mettre dans la peau de ces hommes-là hein, de passer l'hiver dans, dans, dans cette habitation. Euh, on voit le, le scorbut qui tranquillement fait des ravages. Il y a eu la dysenterie aussi, qui, euh, ce que Champlain considérait de la dysenterie, qui aurait été euh, une sorte de, de maladie euh, qui venait mettons, une, de, de, une, de viande peut-être euh, avariée ou de, de viande de mauvaise qualité. Donc, euh, ça, ça a été un hiver extrêmement difficile. Et donc, on, on arrive au bout de... Au bout du printemps euh, et euh, finalement, enfin, le, le dégel, le redoux, les poissons qui commencent à remonter le, le Saint-Laurent, la, la loze qui, qui est en quantité euh, industrielle. Euh, donc, c'est euh, un premier hiver passé, les Français le traversent, mais de, de peine et de misère. Et euh, donc, on arrive en 1609 et euh, Champlain va devoir retourner à la fin de l'été euh, en France. Par contre. Il, il avait pris une entente avec les, euh, avec les Amérindiens et les Montagnais qu'ils allaient euh, donc euh, les, les assister dans leur guerre contre les Iroquois. Donc, Champlain décide d'honorer de, de, de, de cet engagement-là et d'aller à la rencontre des, euh, des, des Montagnais et de, de leurs alliés pour aller faire une frappe contre les, les Mohawks. Euh, qui était vraiment la, la nation euh, qui, qui, qui était euh, la plus à l'est des cinq nations, au sud du lac Ontario, euh, le, proche du lac Champlain, à, à l'ouest de tout ça. Et euh, donc, euh, c'est dans cet élan-là qu'il y aura une première bataille livrée par des Européens euh, en, en terre d'Amérique, dans, dans une, une bataille finalement qui implique les, les premières nations. Et euh, donc, on, on, nous a, on nous a raconté un peu cette histoire-là, mais euh, quand on la comprend Vraiment, là, page par page, disons, et, et, et un jour à la fois, comment tout ça s'est déroulé, parce qu'ultimement, ils étaient finalement trois Français, Champlain et deux autres Français, Arquebusiers, qui ont décidé de, de se rendre jusqu'au bout vers l'affrontement contre les Mohawks. C'est absolument fabuleux comme, comme histoire, le courage, l'audace que ça a demandé pour, pour se rendre jusqu'au bout et vaincre donc dans cette bataille-là la, la, force, la force Mohawk. Donc, euh, je vous renvoie encore une fois au livre pour pouvoir euh, goûter là, à, à cette aventure-là absolument fantastique. Et ça s'est avéré donc une victoire pour les euh, pour les, Fran les Français, évidemment, les, les montagniens. Lors de cette bataille-là, tu avais des montagniens, des algonquins et des hurons aussi. Et euh, donc, ça a ça mis aussi la table à, à la réputation de Champlain comme un, un, un leader fort. Et pour les Amérindiens, bien, euh, la force de caractère, c'est quelque chose qui valorisait beaucoup le courage, l'audace. Donc, euh, ça, ça a donné, euh, disons, un, un bon coup de pouce euh, dans l'image publique que Champlain pouvait avoir aux yeux des, des Premières Nations. Et euh, donc, l'année la, qui a suivi, Champlain est de retour à nouveau. Et euh, ça, c'est 1610. Il y a une autre, une autre bataille qui va se, se dérouler, encore une fois, contre les Mohawks sur le site là, proche de Sorel. Et encore une fois, les Français avec leur, euh, leurs armes à feu, finalement, qui, qui sont vraiment une technologie qui va changer la donne dans la. Histoire guerrière amérindienne, euh, ben, ils vont encore une fois donner une victoire à l'alliance euh, du Nord, disons, et euh, ça va consolider encore plus, disons, le, le prestige de, de Champlain. Donc euh, ces, ces événements-là nous permettent de comprendre à quel point, euh, d'une part, c'était un, un processus euh, euh, très progressif là, cette, cette relation à bâtir avec les, les Amérindiens et Champlain a vraiment, disons, mis, a tout fait ce qu'il pouvait pour pouvoir honorer son bout de l'engagement de, de l'alliance et, et, et tout le courage et même un peu de folie, là, quand on comprend les risques auxquels il s'exposait. Donc, ça nous permet d'apprécier vraiment tu sais, l'intention de Champlain, sa fibre intrinsèque qui, qui l'habitait. Il euh, fallait pas avoir froid aux oeufs pour euh, faire les choix qu'il a fait puis d'aller de, de, de, au-devant comme ça du danger. Donc, euh, on, on, entre 16, 1610 euh, 1615, disons, il euh, y a beaucoup de va-et-vient qui vont se faire euh, entre, euh, entre la France, Champlain et, et l'Amérique. D'un côté, en France, il va tenter de travailler avec les investisseurs, euh, faire des ententes pour garder, disons, le, le, le rêve colonial en vie euh, parce qu'il y, y a des investisseurs qui veulent juste des profits à court terme avec la fourrure. Euh, mais la vision coloniale, c'était quelque chose de plus long terme. Donc, il y avait comme des, des, des éléments qui n'étaient pas du euh, tout alignés là-dessus. fait qu'il y a beaucoup de travail à faire avec du Godemont. Et en Amérique, ben, les, les alliances, le chef Tessouat, par exemple, euh, avec les, la petite, euh, les, les algonquins autour de la, la, la rivière des Outaouais. Donc, euh, il, a, il, a, il a fait le va-et-vient, puis sautait d'une opportunité à l'autre. Et euh, en 1615, ben, c'est l'année où Champlain est allé vers les Hurons. Euh, et euh, dans la même optique, euh, a assisté avec euh, quelques dizaines d'arquebusiers français, les Hurons euh, et une coal coalition d'Algonquins aussi contre cette fois-ci les, euh, les, euh, les Oneida euh, qui euh, donc vont, euh, vont euh, c'est ça, les Onondaga plutôt, excusez-moi, donc ils vont euh, être la cible dans le fond d'une frappe euh, dissuasive euh, de la part de, de l'alliance euh, avec Champlain parce que euh, les, les Iroquois disons, harcelaient beaucoup. Sur le, le, le passage de la route euh, maritime des Grands Lacs jusqu'au fleuve Saint-Laurent, sur les beaucoup les, les alliés du Nord. Euh, donc, euh, c'était une, une, une frappe dissuasive, disons qu'on qu voulait. Encore une fois, je vous laisse découvrir le, le fil de, de cette histoire-là, qui, est, encore une fois, fabuleuse, qui renvoie aussi à, à des exploits absolument impensables de, de force, d'endurance de la part des, des Amérindiens dans la retraite de cette bataille-là. Des, des 100, 120 kilomètres à parcourir dans la neige, avec des, des blessés pendant qu'ils sont poursuivis par les, les, les, euh, par les, euh, les Onondagas. Donc, c'est vraiment une histoire vraiment fabuleuse. Il va finalement passer l'hiver avec les Hurons et euh, apprendre sur leur, leur, leur culture, comprendre un petit peu plus ce qu'ils qu étaient et euh, de, de se faire une opinion finalement de qui étaient ces, ces peuples-là. Euh, une opinion qui, à certains égards, était très, très élogieuse. il, il voyait que les Amérindiens, d'une part, physiquement, étaient nettement supérieurs aux, Amérindi euh, aux, aux Européens, qui étaient plus de l'ordre un peu de, du chicot, euh, dans le sens que les Amérindiens étaient faits forts, étaient grands, les dents blanches droites, les membres euh, droits. Euh, il y avait une appréciation de la beauté aussi des, des, des femmes, euh, autant montagnaises, huronnes. Euh, donc, euh, il y avait beaucoup d'éléments qui, qui, qui suscitaient son admiration. Il était aussi critique sur le plan, par contre, on a un petit peu, un petit peu parlé de ça, « sans foi, sans loi, sans roi », donc la notion d'absence de, de, de, de loi universelle, tout ça, à penser bien, bien européenne, euh, médiévale. Il euh, y, y avait ces éléments-là, mais en tout et pour tout, euh, il y avait vraiment les, les deux volets qui cohabitaient en, en Champlain, cette appréciation, admiration des, des Premières Nations, et en même temps, euh, un, un regard critique, parce que, une certaine euh, ethnocentrisme euh, ethno européen, disons, qui, qui habitait Champlain. Il n'y a pas personne de parfait, mais quand même, euh, c'était un être qui, euh, qui aimait ce qu'il faisait, disons, et, et, et qui aimait ces peuples-là, ces peuples il après à les découvrir. Donc, euh, au retour de ça, encore une fois, euh, mettons, cette, cette guerre-là avec les Onondagas, qui n'a pas été un, un, une victoire claire, mais quand même, qui, aux yeux des Amérindiens, euh, a été considérée comme un succès parce que ça a venu... Euh, dissuader les Iroquois de d'aller en guerre de manière soutenue contre contre l'alliance euh, et on, on, selon, selon les estimations ça a été deux décennies ça a permis d'acheter dans le fond deux décennies de, de relative paix avec les Iroquois dans la vallée du Saint-Laurent et ça c'était dans l'avantage de, de, de tous les, les, les commerçants finalement de la, de la région les Français autant que les Amérindiens euh, parce que ben, justement cette absence de, de d'attaques, de, de, de raids iroquois, ben, permettait au commerce de la fourrure de, de, de se dérouler. Euh, donc, euh, ça, ça a eu quand même un impact positif. Euh, et là, donc, on, on remonte encore à la, la, ligne, la ligne du temps. Euh, Québec est toujours un poste de traite. On est rendu en 1617. Euh, il y a quelques dizaines d'occupants. La plupart, c'est des, des, des, euh, des habitants qui sont passagers, des marins. Euh, des jeunes engagés, euh, qu'on qu appellerait les truchements, que Champlain envoyait vivre avec les Premières Nations. Euh, et c'est en 1617 qu'une une première famille qui s'installe. Donc, euh, près de dix ans après la, la Fondation de Québec, euh, c'est une première famille qui s'installe, la famille de Louis Hébert, Marie Rollet. Euh, et donc, ils vont, ils vont tenter de prendre, d'occuper le territoire, de le cultiver. Euh, ils, vont, euh, ils vont être vraiment, ils vont tracer la voie, disons, à, à, au peuplement de la, la Nouvelle-France. Euh, plusieurs années avant que les, les prochains vont, vont, vont suivre euh, il y a eu donc au cours de la, la décennie de 16 20 euh, des euh, toutes sortes de non <coughs> de tension avec les, les montagnets au niveau de, du rôle d'intermédiaire que les montagnets voulaient jouer donc euh, pour champlain c'était de, de concilier tout ça de maintenir la paix dans, dans, le, dans, dans la vallée du saint laurent de, de s'assurer que la traite est, euh, est profitable donc euh, il, il envoie des, des jeunes hommes en, dans, dans les dans les les nations, les tribus pour qu'ils apprennent leur langue, donc ces truchements là euh, et euh, donc de, de concilier les les jeux politiques qui se jouent en qui se jouent en France également. Et euh, il faudra falloir faudra attendre en 1627 avec le, le cardinal Richelieu qui est le premier ministre du roi à, à ce moment-là pour que vraiment il y ait une volonté de peuplement de de la Nouvelle-France et que vraiment, on commence à occuper le territoire avec l'agriculture et tout. Et c'est là qu'on crée la compagnie des 100 associés. Donc là, on donne un caractère beaucoup plus formel, disons, à la présence française. Auparavant, c'était des monopoles privés qui passaient d'une main à l'autre. Donc, du gars de qui était le premier, les frères Cain, de Cain qui ont suivi tout ça. Avec 1627, ben là, les Français décident, ok, on va envoyer une bonne présence. Et euh, on va tenter vraiment d'envoyer une expédition, finalement, qui se veut euh, de, de peuplement. Et euh, ben, on envoie un bateau en 600, 1628, euh, sauf que de ce côté, euh, mettons, cet envoi-là était très risqué parce que la guerre avait été déclarée entre la France et l'Angleterre pour un les enjeux de, de beaux frères finalement, parce que c'est toutes des familles qui étaient qui étaient liées. Et euh, Donc, la, la, la, la, la, le roi Charles, à un certain moment, le Charles Ier, décide, lui, qu'il veut finalement prendre possession de, des colonies et il envoie les frères Kirk, qui, avec leurs leur moyens très supérieurs euh, aux Français, vont prendre possession de Québec euh, pendant donc trois ans, 1629 à 1632. Et euh, donc, ça, ça, ça a été au moment où les Français décident qu'ils veulent vraiment peupler, euh, ils réalisent que c'est très, très fragile finalement, puis qu'ils se sont fait subtiliser leur colonie par les, les Anglais et les frères Kirk. Et ça va prendre toutes sortes de jeux de, de, de coulisses pour que euh, finalement, la, la, la, la, la colonie soit restituée à la France par, par l'Angleterre. Et euh, donc, euh, jusqu'à ce moment-là, quand Champlain va revenir en 1633 pour la, donc le retour des Français après la, la, la, la chute de Québec, la prise de Québec, euh, on estimait la population à Québec d'environ 80, euh, 80 personnes. Donc, 30 ans après, euh, la, la, la, la, plus, ben, plus euh, 25 ans après la, la, la, la, la fondation de Québec, ben, c'est toujours un, un simple comptoir de traite, finalement. Pendant qu'en Virginie, elles euh, sont déjà quelques milliers, euh, la, la, la Nouvelle-Angleterre euh, aussi est commence à être peuplé, tout ça. En France, ça se compte par, par ou là, en Nouvelle-France, ça se compte par dizaines. Donc, euh, euh, il y, y a vraiment donc, euh, cette fragilité qu'on peut constater de la, de la colonie. Pendant les 30 premières euh, années euh, pratiquement de, de tout ça, ben, c'était une, une colonie qui n'en euh, était pas une de développement et qui tenait à un fil, disons. Et euh, c'était très propice, encore une fois, à, au métissage. Parce que quand on parle de ces jeunes hommes-là qu'on envoyait vivre avec les Amérindiens, ben, on peut comprendre que il y, y a des unions qui vont se faire tu la, la trajectoire qui était donnée par le leadership de Champlain puis par la la la, la, la philosophie derrière l'élan de colonisation euh, ben ça a donné disons, un, un, une, une intégration euh, qui, qui nécessitait disons une alliance forte euh, et et des bons une bonne entente avec euh, avec les premières nations donc euh, ça ça permet de comprendre un peu comment la, la Nouvelle-France, euh, sur quelle base ça s'est placé et, et, et le niveau de précarité dans lequel ça se trouvait. Le métissage, -là, par exemple, il avait déjà, déjà commencé à Nouvelle-Écosse puis au Nouveau-Brunswick depuis ce temps-là aussi. Oui, ben, tu as eu une présence française et même anglaise, et écossaise euh, autour de la baie de Fondy. Tu as eu beaucoup de, beaucoup de, de, de mélanges déjà à ce moment-là. Euh, y a, y a, mettons, dans, dans, les, dans les dossiers, les archives, euh, mettons, on, au niveau de la, la, la vallée du Saint-Laurent, il euh, y a peu de choses qu'on sait, des, des mettons, d'enfants de, de, de, métisses et tout. Euh, on en sait un peu plus du côté de, de l'Acadie. Mais euh, c'est vraiment euh, à partir justement de 1633 que même aussi en Acadie, parce qu'avant 1633, l'Acadie est passée d'une main à l'autre. Les Français étaient là, les Britanniques... Euh, sont venus arracher tout ça, Samuel Argo, en, en 1613, qui a détruit toutes les installations françaises. Fait il y a eu ce, ce jeu de yo-yo un peu. Et à partir de 1633, là, les Français, autant dans, dans la Vallée du Saint-Laurent qu'en Acadie, décident là, de, de, de coloniser et de peupler le, le territoire. Et c'est vraiment à partir de là que là, les, les Acadiens, eux, euh, vont, euh, vont, vont s'installer. Et de par la bonne entente qui existait déjà avec les Premières Nations, de par la manière d'exploiter le territoire, on sait qu'ils utilisaient des les marais côtiers pour cultiver avec des aboiteaux pour drainer les, les terres et tout ça. Ça, ça crée des, des, des terres extrêmement fertiles. Et euh, donc, il n'y avait pas de compétition au niveau des ressources, au niveau du territoire. Et donc, ça crée une sorte de, de, de dynamique pratiquement là, symbiotique avec, euh, avec les Mi'kmaq particulièrement. Et dans ce contexte-là, c'est facile de comprendre que les mélanges, euh, les, le métissage euh, se faisait, les unions euh, mixtes euh, étaient, euh, étaient monnaie courante. Euh, quand, quand on a une bonne entente, quand on est des partenaires commerciaux, ben inévitablement, on va euh, on, on s'amouracher aussi, puis on va, on, va, on va faire des bébés. Fait que, ouais, ouais, ouais. Ça a été euh, le, le coup d'envoi de l'Acadie, c'est sûr euh, effectivement. Ouais. Ouais. Puis, euh, quand je est revenu, euh, dans un an ou deux ans. Euh, il y a des choses qui sont passées avec… Euh, il se sent malade, là. il y a des choses qui sont passées dans ce temps-là. D'ailleurs, au quel moment tu fais référence? Ben, il est revenu il y a environ euh, 1632, 1633, après ça, il y a des choses qui ouais, sont passées et après ça, euh, en 1635, il, il est décédé, ça fait qu'il s'est passé des affaires depuis de ce temps-là. Oui, c'est a... ça, bien 1633. Il restait un, un deux ans. C'était euh, sa 27e traversée en passant quand, oh, quand oui, il est oui. revenu en 1633 après la, la, la, la présence anglaise. Euh, donc, 27 traversées. Quand, quand on pense qu'on réalise que chaque traversée, c'est deux à trois mois de voyage avec un taux de mortalité euh, qui, mettons, même en 1660, on disait si 10 de l'équipage euh, mou, mourait en cours de route, c'était un bon voyage. Fait qu'on peut on peut comprendre qu'auparavant, euh, c'était encore plus. Euh, mais Champlain avait une bonne étoile vraiment euh, à ce niveau-là. Ça a l'air qu'il n'a jamais per perdu de bateau en mer, tout ça, fait qu'il était très, euh, disons, très, très euh, euh, réputé comme, euh, comme navigateur. Donc, c'est ça, c'était son 27e. À ce moment-là, ça a été son dernier. Euh, et, et 1633, donc, c'est là où il y a eu cette impulsion. La famille Giffard, euh, la famille. Euh, euh, d'Abraham euh, Martin dit l'écossais il avait les, les Hébert Couillard donc euh, parce que Louis Hébert est mort euh, en, un petit peu plus tard je pense en 16 euh, 16 25 16 26 euh, une chute de glace sur la glace euh, banale et, et il est décédé sa Marie Rollet s'est remariée donc c'est devenu la famille euh, Hébert Couillard et donc ça, ça c'est là où le, le régime scénarial aussi s'est mis en place donc euh, Robert Gifford particulièrement qui est un, un, un, un, un, un, un bourgeois ou un noble en France, euh, a eu donc euh, tout autour de Beauport euh, une, une terre. Et là, ben, sa responsabilité, c'était de faire venir des colons, des familles qui euh, allaient venir occuper euh, la terre, donc à titre de, à titre de, à titre de, de, de censitaire qu'on appelait. Et lui euh, devenait, mettons, d'une certaine façon, un seigneur. Dans le, le régime seigneurial. Donc, ça a été vraiment le coup d'envoi du régime seigneurial qui a permis de, de découper le territoire euh, pour euh, le peuplement tout au long de la, de la vallée du Saint-Laurent. Et euh, donc, c'est là vraiment où on peut commencer à parler du début d'une culture canadienne euh, indigène, disons, à, au, au continent. Euh, la première génération de, de Canadiens, c'est dans les années 1640, de manière plus massive, qu'elle est apparue. Donc, les, les premiers. Euh, les premiers enfants de, de, ces, de, ces, de ces immigrants français euh, donc, ont commencé à naître en, en masse là, dans cette décennie-là. Puis bien, en, en étant nés sur le territoire, bien, on, on, devenait, on devenait quelque chose d'autre. Disons, euh, Et, et c'est là où la, la première génération de, de Canadiens euh, est, euh, est arrivée. Et donc Champlain a été euh, très, très central à tout ça. Euh, il y a, il y a beaucoup travaillé pour pouvoir justement euh, c'est faire la place, la, la, la manière de donner les terres, donner les moyens financiers à, aux nouveaux arrivants pour pour s'installer, défi de défricher, c'est énorme. Tout ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de travail qui a été fait par Champlain qui croyait vraiment dans, dans cette dans ce nouveau monde qu'il voulait créer, une nouvelle France en Amérique. Euh, donc, euh, ça a été vraiment 1633, où ça, ça a débuté. Euh, Trois-Rivières 1634, qui a été fondé, mais ça, ça sera peut-être pour un autre, euh, oui. une autre émission à ce moment-là. On arrive à la fin de l'émission. Parle-nous d'où qu'on peut trouver ton livre puis euh, les liens. Oui, ben, donc euh, ce, ce livre-là, le, le Nouveau Monde oublié, la naissance métier des, euh, des premiers Canadiens, voici le, le, visuel, euh, le visuel du livre. Alors. Euh, ce, ce livre-là, pour l'instant, est en format numérique uniquement. Donc, euh, il peut être téléchargé sur la base de dons volontaires. Euh, pour moi, c'est important de, de rendre facilement accessible ce, ce livre-là. Euh, donc, euh, sur un site web, euh, une plateforme bien de chez nous qui, euh, qui se veut une sorte d'Amazon québécois qui s'appelle Marché B. Euh, donc, l'adresse marchéb.ca. Et euh, en vous rendant sur ce, ce, ce site web-là, ben, vous pourrez trouver mon livre. Je suis dans les, les onglets de recherche. Euh, donc, j'ai ma petite page là-dessus où on peut télécharger le livre et on peut faire un don également à l'auteur euh, pour, euh, pour se le procurer. Et euh, donc voilà, c'est la manière pour l'instant. Éventuellement, il y aura des copies de papier qui vont suivre, mais là, pour l'instant, c'est en, en format numérique, il est disponible. Je te remercie beaucoup, Marco, d'avoir participé aujourd'hui à CFRH88.1-106.7 à la question métier. Ça fait qu'on va se reprendre pour un, un, un suivi sur une autre émission en euh, quelques semaines. Et, euh, on va continuer avec ça. Merci beaucoup. Là. Avec plaisir. Okay. Merci, Merci beaucoup. Okay.